C'est l'heure des déclarations des députés. Député de Niagara Center. Merci, Président. C'est un honneur de prendre la parole pour discuter d'une grande initiative des volontaires en rouge dans Niagara Center. Euh, euh, C'est au-delà des rues, voilà de, leur mission n'oubliez personne. En, ensemble, ils aident euh, les personnes à risque, les personnes âgées, euh, les sans-abri. Ils sont là euh, pour un projet de petit-déjeuner à l'église euh, Holy Trinity. Ils font des, des efforts excellents pour réduire euh, l'itinérance, connecter les gens avec euh, le programme, il y a un repas tous les mercredis soirs qui est fourni au marché et puis et distribue des, des produits donnés par les agriculteurs. Et il y a également des efforts de contact pour aider les gens, pour les connecter à des services. Ces bénévoles nous apprennent que l'itinérance est plus commune et complexe qu'on ne le soupçonne. Beaucoup de personnes sont des sans-abri. Et on, ra, ra, il y en a qui ont rarement un lieu où dormir. Des fois, les situations, la personne est tellement désespérée que la personne reste dans une situation très dangereuse. Ceux qui sont à risque d'itinérance sont souvent des, des voisins qui doivent choisir entre loyer ou manger. Et euh, les euh, volontaires, euh, peuvent donner leur temps ou de l'argent. Ils peuvent être euh, contactés sur euh, Facebook ou euh, beyondthestreets.wallon.com. Euh, J'espère que euh, la Chambre va féliciter ces gens pour euh, leurs efforts pour aider euh, les sans-abri et les autres. donc, merci, Président. C'est un plaisir de prendre la parole dans l'Assemblée pour attirer l'attention euh, à Little Canada. Euh, nous avons de la chance d'habiter le meilleur pays au monde. Et Little Canada offre euh, la possibilité de connecter pour voir tout, ce, la, tout, le, tout le pays. Nous pouvons visiter euh, villes, euh, points touristiques en miniature. Ça nous donne la possibilité de mieux comprendre notre merveilleux pays. Ça se trouve euh, à, à la place Young d'Andas à Toronto. J'ai pu le visiter. C'est vraiment impressionnant. Plus de 200 000 heures de travail pour construire euh, ce Little Canada et le travail continue. Jusqu'à date, plus de 5 000 arbres euh, ont été rajoutés. Il y a 3 000 voitures autonomes qui se déplacent. Et on peut voir, par exemple, le pays de Toronto avec euh, une tour CN de 14 pieds, euh, Niagara avec la, la majestueuse chute. Euh, faire un cheval et puis euh, les euh, bâtiments du Parlement. Euh, avant tout, le fondateur est résident de Oakville et Oakville est là-dedans également notre centre-ville charmant offre restaurants, magasins et parc au bord de l'eau. Que vous soyez là pour manger, pour, dans Seasons, Piano Piano, Pasquali's, ou Justinos pour la pizza ou football. Et il y a euh, quelque chose pour tout le monde. J'encourage tout le monde à aller visiter Little Canada pour voir tout notre pays en miniature et évidemment ma circonscription avec son beau centre-ville, Oakville. <rires> Député, M. James Bay. Président, j'ai toujours... Euh, l'honneur de parler de la part de mes euh, électeurs, surtout pour, le, pour rappeler, euh, rappeler quelque chose qui est très important dans ma circonscription. J'attire l'attention sur la communauté des Premières Nations qui ont déclaré l'état d'urgence lundi dernier à cause d'un foyer possible d'une infection pulmonaire, la l'asommycose. Nous travaillons de près avec la communauté, l'unité de santé publique, les partenaires locaux pour répondre à leurs besoins, pour les soutenir. Et les communautés euh, cherche à identifier la source de cette infection. Malheureusement, euh, nous ne l'avons pas identifiée. Nous sommes solidaires avec la communauté, les amis, la famille euh, concernée. Nous allons continuer de les soutenir dans cet état d'urgence. Cela dit, je comprends que le gouvernement à euh, contacter euh, la communauté pour travailler avec eux. J'encourage le gouvernement à continuer de répondre aux besoins de la communauté pour maintenir ce soutien, pour que les ressources nécessaires soient allouées. Euh, il faut garantir que la communauté euh, euh, passe euh, à travers cette crise en sécurité euh, et aura les réponses nécessaires. Nous, nous sommes solidaires avec la communauté. Merci, Président député de Markham-Thornhill. En rappelant la situation de pandémie, je rappelle qu'il faut nous respecter, respecter et aider les uns les autres. Nous continuons de combattre la COVID. C'est l'esprit de l'Ontario, résilience grâce euh, à beaucoup d'organisations dans ma circonscription qui euh, aident les autres membres de la communauté. Pendant ces temps, temps difficiles, Président, je suis fier de reconnaître certaines de ces organisations. Uh, Good Start Group, l'Association uh, uh, des immigrants, l'Association des Canadiens philippins, uh, Centre culturel, uh, Tech New Hub, l'Association des marchands, l'Association des euh, Canadiens Chinois, Markham Shabbat. Président, nous sommes en train euh, de euh, combattre la pandémie. Ces organisations continuent d'aider à combattre la pandémie dans notre circonscription. Merci à ces individus, à ces organisations pour leur compassion, leur dur travail et pour leur contribution très utile à notre communauté. Merci, Président. Député d'Oshawa, merci, Président. Tout le monde comprend euh, l'importance euh, euh, de. Euh, pour les enfants, euh, nous avons toujours euh, souligné euh, l'importance euh, de l'aide pour les enfants. Le gouvernement a toujours voté contre euh, les congés maladie à payer. C'est très important. Le gouvernement continue euh, de, de nuire à la santé des travailleurs. Le, le député de l'Union et l'opposition, nous avons déposé le projet de loi sur les congés maladie payés. Nous travaillons euh, avec les euh, travailleurs de la santé dans la région pour donner à ces gens des congés maladie payés, euh, qui ne devraient pas avoir à choisir entre rester à la maison lorsqu'ils se sont malades ou aller travailler. Euh, et puisqu'ils travaillent non-stop pour soigner des patients, euh, et ils n'auraient peut-être pas euh, pour les malades s'ils avaient pu euh, rester à la maison lorsqu'ils se sentaient malades. Je demande à l'Assemblée d'adopter, de, de, de, de, de préciser qu'il y aura dix jours de congés maladie payés, quel que soit leur emploi. Protéger les travailleurs, c'est important. Le gouvernement a le devoir de protéger les citoyens. La pandémie n'est pas terminée. Plutôt d'attendre que le gouvernement, que la situation ne s'aggrave, il faut écouter les travailleurs de la santé, les experts, la table des sciences et adopter 10 euh, jours de congé maladie payés Tout de suite, député de Orléans. Euh, merci, Président. C'est un honneur de prendre la parole pour rappeler euh, quelque chose de très important dans euh, Antoine-Est, euh, le musée euh, patrimoine euh, Cumberland, un musée vivant qui offre une expérience immersive, euh, euh, qui euh, traite de la vie dans les années 1930-1930 avec beaucoup de bâtiments euh, qui reflètent l'air. Et pendant la saison des affaires, le musée devient un village de lumière. Euh, la, le village euh, lumière, pendant la période des fêtes, euh, rappelle la situation du, du passé pour penser à l'avenir. Il, il y a plus de 30 000 euh, lumières, des programmes pour toute la famille. Par exemple, les vignettes qui soulignent les traditions passées, euh, voir euh, la machine d'impression euh, du passé et puis penser à l'époque entre les deux guerres. Euh, on peut voir euh, des maisons euh, gingembre, cérémonies euh, et euh, c'est une bonne soirée pour une sortie en famille. La sécurité est toujours une priorité. Le personnel et les volontaires euh, transforment le village en expérience en voiture euh, qu'on visite en voiture avec l'aide de santé publique en, en Ottawa et puis les, les leaders communautaires. Euh, le village des Lumières euh, fonctionne avec euh, preuve de vaccination pour les euh, euh, participants. C'est une tradition et je suis heureux d'avoir pu contribuer au lancement de, cette, de ce site il y a dix ans. Et je j'invite tout le monde à venir voir. Euh, député de Scarborough, Rouge Park. Merci, Président. Je prends la parole pour parler d'une des personnes les plus importantes, euh, des gens les plus importants de notre communauté des euh, bénévoles. C'est le jour international des euh, bénévoles pour euh, attirer euh, l'attention sur les efforts des volontaires, les bénévoles. Depuis 18 mois, en pandémie, nous avons vu qu'il y a tellement de personnes qui euh, cherchent à aider leur communauté leurs voisins. Et, euh, à rédiger des lettres, par exemple, euh, des lettres de remerciement. Euh, je suis heureux d'avoir tellement de bénévoles dans ma circonscription. Ces euh, bénévoles aident à livrer euh, euh, les aliments ou euh, qui aident à faire le, euh, des, euh, des activités de nettoyage des, des bords de euh, l'eau. Euh, participer à différents programmes. Je suis fier d'avoir rencontré tellement de personnes talentueuses, euh, souvent des jeunes, de jeunes leaders dans Scarborough Rouge Park. Euh, nous, ils continuent de m'inspirer, de me motiver tous les jours. J'aimerais remercier euh, vous, les volontaires, pour tout ce que vous faites. Merci, Président. Merci. Député d'Ottawa Centre. Merci, Président. Il n'y a pas longtemps, nous portions tous des t-shirts orange pour rappeler les horreurs de notre passé colonialiste et notre présent colonialiste. Tristement. Les, les efforts pour développer les carburants fossiles, le peuple Watswatten ciblé dans leur région euh, euh, vierge dans le nord de la Colombie-Britannique, face aux effets du changement climatique, inondations, incendies, on peut trouver des milliers de dollars, millions de dollars pour envoyer la GRC avec fonds tireurs, chiens de policiers, euh, arrestations de journalistes et des manifestants. Le, le premier ministre Hogan a dit que un consentement informé, c'est ce qui est nécessaire pour ceux qui veulent travailler en Colombie-Britannique. Mais le consentement, ça, veut, ça ne veut rien dire si, lorsqu'on dit non, la réponse c'est un fusil. La loi est claire. Les chefs héréditaires ont le droit de refuser le développement sur leur terre, malgré les accords signés par d'autres parties. Et les chefs héréditaires, en fait, donnent au Canada une possibilité maintenant de euh, renforcer notre soutien sans équivoque pour les droits autochtones. Nous pouvons répondre aux défis de l'urgence climatique en déclarant la fin de l'expansion massive de l'infrastructure des carburants fossiles. Et c'est ça qui se passe en Colombie-Britannique. J'en appelle au gouvernement de la Colombie-Britannique et au gouvernement fédéral de respecter le peuple Watson et faire mieux. Merci. merci. Député de paris saint -Moscow. merci, Président. Je prends la parole pour rappeler à tous et toutes que local, c'est... Euh, le nouveau euh, black lorsque mon personnel m'a proposé ce slogan euh, j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que local c'est la nouvelle tendance en faisant les courses de Noël euh, je crois que nous allons euh, faire cela appliquer ce slogan Lorsque nous allons euh, faire des courses j'encourage les résidents de Paris Saint-Moscou à soutenir les entreprises locales les produits locaux par exemple Little River Farms à McKellar où euh, Kelly Cameron Moore euh, offrent des produits euh, locaux, euh, mais aussi d'autres euh, produits alimentaires et cadeaux euh, locaux. Et également la Chambre du commerce et les zones d'amélioration des affaires pour euh, les courses locales. Dans le centre euh, de Huntsville, il y a eu Sainte qui est venue venu, euh, rendre visite et puis euh, une fête, euh, euh, fête pour euh, Moscou, que cela a ramené des gens dans le centre après une, long, une longue été de travaux. Euh, ce n'est pas seulement pour euh, offrir des produits locaux. Par exemple, c'est pas acheter des produits ou aller au restaurant, aller visiter quelque chose ou profiter de, du crédit fiscal pour euh, aller passer un week-end dans un, une station de loisirs. Vérifiez votre liste, vérifiez deux fois. Nous pouvons trouver des cadeaux locaux qui vont faire sourire nos êtres chers ce Noël. Donnez cadeau à votre communauté, achetez local.